Chers traders et investisseurs, mardi 18 février, bonjour, nous n'avons pas enregistré hier compte tenu du fait que les marchés américains étaient fermés. Alors ça y est, le monde s'est réveillé ce matin avec Apple qui avertit qu'à cause du Covid-19, ses résultats seront moins bons dans les, dans les prochaines semaines. La réalité revient soudainement aux yeux de tous les intervenants. Quelle mascarade Donc nous avons ouvert avec un gap à la baisse et nous perdons jusqu'à 0,8% en milieu de matinée. Donc tout n'est pas merveilleux dans le plus beau des mondes comme les marchés semblaient l'affirmer en particulier toute la semaine dernière. Quand Apple tous le monde s'enrume. Mais ne vous emballez pas. Pour le moment, il ne s'agit que d'une petite consolidation dans un marché qui reste fortement haussier. N'y voyez rien d'autre. Encore une fois, les marchés américains, qui reviendront d'un week-end de trois jours cet après-midi, donneront le tempo. Et nous verrons bien s'ils confirment ou infirment. Et... Plus que jamais, bien évidemment, ne faites surtout pas de swing trading car il est totalement impossible de prévoir la direction des marchés, ne serait-ce qu'à quelques heures. Alors dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé un strike. 4 trades gagnants sur 4 accompagnés de 2 médailles. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain